Comment allez-vous la Guadeloupe aujourd'hui J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai vu qu'il commençait à pluvioter un petit peu, si on peut le dire. Hein. Des fois, vous savez, j'invente mes mots. Hein. C'est-à-dire que la, la café finirait légèrement. Mais alors, si vous êtes en route, tant mieux. Mais si vous quittez la maison, prenez de quoi vous protéger au cas où. Hein. C'est toujours désagréable d'avoir commencé à marcher, d'avoir eu chaud et ensuite de se faire hausser. Hein. Et surtout, celles qui ont été se faire coiffer, la semaine commence pour certaines personnes. Donc, on fait attention. Nous sommes aujourd'hui dans une belle émission que je vais vous présenter dans un petit moment. Vous qui connaissez déjà le concept, nous recevons tout le monde. Tout le monde. Au départ, nous étions partis sur une émission réservée aux femmes, et aux femmes qui bougeaient, les femmes qui faisaient des choses. Eh bien, savez-vous que les messieurs nous ont tellement rattrapés que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Allez, on dit, on a, on a fait une sorte de grande place. Avant, on les faisait entrer par la fenêtre tranquillement, maintenant tout le monde rentre par la porte non je rigole, c'est à dire que tout le monde aujourd'hui a sa place dans cette émission, vous pouvez nous euh, euh, contacter comme vous le faites par le biais de notre site internet www.etv.gp pour les replays aussi mais sinon vous nous regardez sur la box SFR alors zappez, zappez, zappez, zappez dans les 300, chaîne 300 et quelqu'un voilà et le numéro de téléphone s'affichera sûrement en bas TV.gp peut-être aussi et le numéro de téléphone où il faudrait nous joindre. Alors aujourd'hui nous allons recevoir ensemble une personne qui fait euh, de belles choses avec d'autres personnes. Mais je connais l'intitulé, je sais ce qu'elle fait mais j'aurais tellement préféré qu'elle nous en parle et qu'elle nous en parle et qu'on qu en soit vraiment... Rassasié de toutes ces belles choses qu'elle va nous dire. Alors, il s'agit de Madame Fortunée marie Vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour donc, à la Guadeloupe. Merci, merci, Raphaël. Alors, nous allons saluer Julienne quand même. Oui, alors un petit coucou à notre petite maman. Hein, petite maman, toi qui regardes, coucou. Elle regarde tout le temps cette émission. <rire> Elle regarde tout. Elle vient de me le dire, ça fait plaisir. Alors, je vous embrasse Julienne donc, vous, vous Madame Fortuné, vous êtes dans un domaine où tout le monde essaie de se lancer. Même moi, oui. j'ai un petit jardin. Si oui. je j'aurais fait de belles photos pour vous montrer. Oui. Alors, vous proposez quoi Alors, euh, en fait, c'est notre culture. Hein. Nous avons cette culture ethno-botanique. Nous, nous avons vu nos grands-parents, nos parents, C'est dans notre façon d'être, hein, le jardin. D'ailleurs, le jardin, on dit ici le jardin créole. Ça veut dire que le jardin, nous, on a le premier concours qu'on a fait, puisqu'il s'agit du concours de jardin à Guayab, c'est le jardin Bocas. Donc, c'est très clair, le jardin Bocas, c'est un jardin avec euh, du vivrier derrière, des fleurs devant, des cives températiles à côté, le foyer un peu sous l'arbre à pain où on, on peut faire à manger pour tout le monde. En fait, c'est vraiment... Les lois aussi. Et, euh, qui font partie. Donc le jardin, le jardin est codifié. Le jardin Bocase est codifié. Le jardin Créole est codifié. Et alors, euh, voilà, nous organisons le concours de jardin chaque année à Goyave et nous sommes dans la troisième euh, session. Hein. De, de ce concours édition de, de, du, du, concours. du concours de jardin où on a où on en trouve de tout. De on tout. peut avoir, comme vous disiez, de, de quoi agrémenter les plats, la ah beauté, hein, oui, ah puis les oui. fleurs. Alors qu'est-ce que par exemple le conseil que vous auriez à donner pour des personnes qui s'essayent comme cela à planter et qui n'arrivent pas à voir leurs petites pousses germer Il y aurait-il oui. un petit truc Comment on peut faire Alors déjà il faut amender la terre. Euh, amender la terre avec ce que nous avons, avec des euh, herbes, des branches. Vous savez, on fait le jardin. Euh, autrefois, on avait tendance à brûler. Aujourd'hui, on vous dit de tout mettre, de mouiller chaque jour, de mélanger, même avec vos déchets de cuisine. Et vous avez un compost. Alors, ce que nous, on appelle compost, mais pour nous, autrefois, on disait fumier. Alors, ça, ça, ça se désagrège un peu, le tout mélanger euh, qu'on qu qu qu touche de temps en temps, mm. qu'on arrose, qu'on moigne. Et alors, euh, pour jardiner, il faut déjà creuser, mélanger un peu de ce compost, de ce fumier avec sa terre qui, qui n'est peut-être pas très noble. Et puis, on peut aussi mettre un peu de sable, mm. un peu de... Gra... très souvent, on a du gravier de rivière. Un peu de sable de rivière qui est avec les grains bien plus gros que, que les de, le, le sable de mer. On peut mélanger tout cela, humidifier, mouiller planter sa graine parce que nous avons une nature extraordinaire, généreuse et tout pousse. Tout pousse. C'est vrai que tout pousse, mais tout pas pousse. forcément, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Mettons euh, un exemple, quelques personnes m'ont parlé de, des roses, des roses cayennes, de, de l'hibiscus, enfin fait, pas mal de choses qui commencent et ensuite, pour ça tombe. Moi, j'ai essayé quelques... Euh, Petites choses également, mmh. qui n'ont pas pris comme, comme euh, l'armoise. On a oui. tout fait. J'ai pris de la terre de là où j'avais le petit pied d'armoise, j'ai ramené, j'ai fait mmh. un trou, j'ai fouillé, mmh. j'ai posé euh, mon, mon petit pied d'armoise, tout en lui parlant, bien sûr. Je parle beaucoup, on peut croire que. Oui, <rire> je, oui. je lui parle. Lui ah, dit, avec non, non. Tu, tu sors de terre, tu pousses. D'accord. Enfin, euh, tout, ben. ça ne pousse pas. Donc euh, maintenant que vous avez parlé des compostes, je vais essayer cela. Oui. Avec les, les, les pelures de légumes, des oui. petites choses mmh. du genre. Elles nous avons ces fourmis aussi, hein, des fourmis, petites fourmis, vrai. Vrai. fourmis Qu'est-ce que c'est -ce que ça... On, Alors, on je... Un, je un truc, il y a, truc, il y a beaucoup de... Les gens essayent. Je crois qu'on essaye des choses. Hein, parce oui. qu'on a même l'impression que les fourmis deviennent coriaces. Donc, on essaye. <rire> on essaye des choses. Mais il y a quelqu'un qui me disait de mettre tout autour de la fécule de pomme de terre et que les... les, euh, les, les, les, les fourmis mangeaient cette fécule-là et explosaient. J'étais très étonnée et il y en a parce parlé du couscous, des couscous j'ai et bien, ils sont revenus à la à chercher... J'ai acheté les de couscous, euh, je et pense ils ont que... ils t'emmener ils sont encore là. Je pense que les gens ont des astuces comme ça, mais euh, c'est un, un souci. Mais ça peut marcher quelquefois, quand hein? même. C'est un, un souci, souci. oui, c'est un souci. Et, et sinon, euh, euh, Madame Fortunier... Cette année, le jardin a commencé. Ça fait depuis janvier, certainement. Ça ne s'arrête oui. pas. Oui, ça, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Oui, ça s'arrête. Le concours, plutôt. Le, le concours mmh. s'arrête normalement novembre-décembre. Mmh. Novembre. Et euh, ça veut dire que c'était un peu aléatoire avec tout ce qu'on a connu. C'était pas évident, mais on a tenu bon. Mmh. On a tenu bon avec trois concurrents. Mmh. Parce que euh, les femmes, Vont au jardin, partout, vous voyez les fleurs, et les, les gens achètent beaucoup, les gens plantent. Mais euh, nous avons en nous cette discrétion qui fait que les gens n'osent pas. Et il y a une dame qui s'est inscrite, donc euh, j'ai été près d'elle, et elle me dit Je suis contente quand, mon, quand on me dit que mon jardin est beau, que les gens s'arrêtent, que les gens viennent. Alors c'est Madame Aristique, elle a un magnifique jardin à la Rose guayave et c'est un jardin, mais elle, elle, elle travaille dans le jardin. Et vous savez, nous, nous femmes, nous sommes cérébrales, quand nous sommes, dans, nous avons besoin, surtout avec tout ce que nous, nous devons gérer, et ce que, ce que nous avons vécu de manière singulière, je veux dire, on a besoin de se retrouver dans le jardin, vous savez, on réfléchit dans le jardin. Nous, nous sommes comme ça. On parle dans le jardin. On réfléchit. On gère des choses dans nos têtes. Et ça nous fait du bien. On, on se met pieds nus. On, on, on ne s'occupe pas de soi. On est dans le jardin. Et je vais vous dire, donc Raphaël, les gens ont été, les trois femmes ont été dans le jardin. Dans, dans, dans le concours, je veux dire. Et euh, il y a Madame Laurien au bourg de Goya, sur le monde, qui a travaillé, qui travaille. On sent qu'elles sont dans le concours. Il y a Marie, qui a un petit jardin merveilleux, discret, qui est dans son jardin, parce qu'elle déplace des pierres, elle déplace des roches, elle met une lampe, elle enlève, elles vont voir où... Et elles ont été dans le jeu. Et elle m'appelle, tu peux venir voir pour faire des photos Elles sont dans le jeu. Et ça, eh bien, vous savez quoi ça nous aère un peu l'esprit, ça nous fait du bien. On échange des boutures, on échange des, des plantes, on fait une journée de beau cantage avant le concours final. Donc, on essaie de faire des choses. Il n'y a même pas de concurrence, en fait. Hein. Vous complétez pour avoir un, un grand jardin. Euh... Il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Ah oui, parce qu'il y a la concurrence. Ah, ah, bien, oui, a la concurrence hein. Le Donc, jeu est, est là. Si, si elles échangent des boutures. Elles... Ah oui, sur la Alors, quand on fait, euh, on échange les boutures, c'est la Guadeloupe qui vient. Mm -hmm. Les gens qui entendent viennent et nous apportent comme ça pendant toute une journée, elles échangent. Comme un grand marché. Voilà. Ok, ok. Alors, ça a commencé quand et comment Alors, évident, euh, eh bien, je suis déjà très impliquée dans la vie associative, hein, mm -hmm. depuis, euh, je vais dire, ma jeunesse. encore <rire> Oui, c'est ça. ça mais... Ah oui, Raphaël. <rire> Donc, je suis déjà impliquée euh, dans la vie associative. Il y a 20 ans, on a été très impliquée dans le mouvement de femmes. On a créé des fédérations de femmes. On a eu une déléguée aux droits des femmes. Et, euh, et les femmes ont, ont, se sont constituées un peu un réseau d'associations féminines dans toutes les, les, les villes, dans toutes les communes. Donc, ça a bougé, ça a existé. Ça veut dire, rien n'est nouveau sous le soleil. On a eu fait. Alors, il y a la succession, les choses changent. Et vous voyez, nos enfants maintenant agir, etc. Mais on a agi sur le département. Alors, ce n'était pas évident hein, au départ d'avoir une déléguée aux droits des femmes. Mmh, vrai. Oui, vous savez que Madame Carabin a été déléguée aux droits des femmes Ah oui, elle avait tellement de choses que... Elle a fait beaucoup ça, de M. choses. Et oui. elle, est, elle est toujours... Euh, est, euh, je crois que les femmes sont ouvertes aux choses. Oui. Et les femmes font avancer les choses dans le oui. pays. C'est sûr. Et quand on le dit, il y a quelques fois, il y a des hommes qui nous disent, moi aussi, quand j'ai parlé de ça à un ami, je lui ai dit, il y a une dame qui vient de parler de Jardin, hein, de concours de Jardin, mm -hmm. et elle, il m'a posé la question de savoir, est-ce que cette personne, ce concours, s'étend sur toute la Guadeloupe? Je je ah, je pas comme Je lui la question. Non, ce n'est pas évident. Donc, euh, il faut, dans chaque quartier ou dans chaque commune, qu'il mm -hmm. y ait quelqu'un qui… Ah, euh, oui, on pourrait après faire un concours, voilà, changer voilà. par exemple… Intercommunal. Inter communale. Bah, voilà. Mais vous savez, déjà… Le concours, c'est du travail. Alors, ça doit être du travail, mais ça doit être aussi du plaisir. Et, et, et c'est un concours qui s'étend sur l'année de manière à ce que les pousses, les germes, les plantes prennent et que les flots... Oui, et qu'on voit le jardin, parce que le jardin a plusieurs facettes. Le jardin en, en avril-mai, c'est le jardin qui fleurit. Vous savez, si vous allez dans les jardins maintenant, vous verrez des orchides, l'abeille d'or est en fleur depuis, depuis avril. Et oui, et donc le jardin, il y a des moments où le jardin n'a pas de fleurs, et ça se régénère. Le jardin d'or, voilà, c'est plusieurs aspects du jardin. Et je dois dire, et je réponds un peu euh, à ce que vous a dit le, le, ce monsieur, euh, organiser un concours de jardin, c'est du travail. Ça veut dire qu'il faut trouver un jury qui se déplace, ce n'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un qui fait les photos très souvent, parce que vous pensez que vous-même, avec votre appareil, vos photos, ne, ne, voilà, ce n'est pas évident. Il faut trouver au jour, euh, aussi le moment qui correspond à cette personne, vous allez chez elle pour faire les photos. Il y a tout un ensemble d'organisations, de disponibilité. Alors, vous, vous imaginez, si on fait ça sur la Guadeloupe, ouais, euh, déjà trois jardins, c'est du travail. Dans la commune, sortir là, aller là, faire les photos, discuter. Il faut gérer. Alors, dans la commune de Goyal, combien oui. de, de concurrents avez-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, là, à ce jour, nous avons quatre mais le, à la première... Euh, mais en fait, euh, on doit solliciter les gens. On doit les inciter. Nous avons cette réserve en nous euh, qui, qui fait que les, les, c'est très... C'est pudique encore. C'est très pudique. On n'aime pas se montrer. Pas pas, pas, voilà. et, et alors, il y a une peur comme ça. Et quand on dit, mais oui, on, on essaye de, de faire voir, alors les gens se lâchent et puis les gens se donnent, les gens mmh. font des choses. Ils en parlent. C'est-à-dire que chez nous, j'ai l'impression qu'on a, a tellement peu eu l'habitude d'entendre des félicitations. Oui, c'est ça. Quand certaines aussi. personnes entendent ces félicitations, elles sont sur une sorte de réserve. C'est vrai. Ça, ça oui. peut me faire plaisir. C'est vrai. Mais quand elles voient les photos, elles se disent « Ah, mais c'est elle-même. » C'est vrai. C'est magnifique. Vrai. Vous savez, même sur un balcon, un petit coin de balcon avec une table, un petit coin, un, un corridor, un couloir, un... Hein, euh, à la cité aussi, hein, devant un bureau, on peut faire, des choses, on peut faire des, hein. des choses. Vous pouvez faire un jardin, par exemple, là, dans, dans le hall d'entrée. Hein. Il nous reste minutes. Il nous reste trois minutes. Nous allons profiter pour voir un petit peu les photos. Hein, oui. vous savez, nous parlerons en même temps. Hein. Oui. On regarde les images. Voilà, ça, c'était le concours du jardin de l'année dernière, c'est ça? Alors, euh, ce jardin a été en concours l'année dernière, mais ce sont les premières photos fleuries de cette année parce qu'elle oui. est toujours dans le concours. Mm -hmm. Alors c'est un petit jardin, oui. ça, ça c'est hein? le deuxième jardin de Madame Laurillan mm -hmm. et euh, vous voyez c'est moins fleuri. Oui, Mais c'est quand même bien euh, disposé. Ah, oui, ah. ah oui ah oui ah oui ah oui. Et puis les gens changent et le jardin change, les gens enlèvent les barrières, les gens mettent d'autres plantes. Ah oui oui oui. Mais oui. les gens ont de la, ont de la patience aussi. Hein. Ah on oui se, on de l'amour. Se la ah oui dans de l'amour. bien cultivé bien propre. Ah oui. Ça c'est beau quand même. Ah hein? je vous dis que les gens sont dans le concours hein. Alors, quatre, quatre concurrents pour... Euh, de... oh, là, aujourd'hui, nous avons quatre personnes inscrites. Donc, euh, je viens pour dire aux gens de s'inscrire. Ils peuvent encore s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire. Nous avons ouvert jusqu'à la fin du mois de mai. Je demande aux gens de s'inscrire. Je n'ai même pas encore posé les affiches. Je demande aux gens de, de, de s'inscrire. Je dis aussi aux gens en Guadeloupe, ce n'est pas un concours marginal. Vous savez, dans tous les pays, ça, cela se fait. Dans toutes les villes de France, cela se fait. Et les maires prennent ça très au sérieux. Alors moi, je félicite le maire des Abîmes qui a lancé ce concours sur son territoire. Le maire des Abîmes le... ou le Non, le maire des là, Abîmes. Le maire des Abîmes. Ah oui, mais je pense que le maire de Goya veut, Je voudrais bien qu'il nous donne le prix du maire cette année. Mais il faut aller le voir. c'est ah, oui. très, très ouvert oui, oui, et très, oui. très abordable. Ah, Absolument. Si, ça lui ferait plaisir. Oui. Donc, euh, mais il euh, sait que ça se fait sur son territoire. Et sais, il le mais sait. vous <rire> attend peut-être. <rire> oui. oui, il ne va pas s'imposer dans votre propos. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour oui. pouvoir vous appeler Vous, vous faites appel euh, aux inscriptions. Là. Oui, c'est le 0690 33 0907. Et je lance un appel, je demande aux Guayaviens de s'inscrire, de, de faire ce concours, de participer parce que ça crée aussi un lien, ça, ça part sur des projets. Ça veut dire que dans chaque jardin, il faut planter un goyavier parce qu'on ne le trouve plus dans la nature les goyaves. C'est toute une sensibilisation. C'est vraiment... une sensibilisation. On peut tout mélanger en fait. On peut mettre d'un de, côté des plantes, de l'autre oui. côté euh, des arbres fruitiers. Si on oui. a de la place, et oui. puis derrière ou à côté des des, oui. des, des petites oui. choses qu'on oui. peut planter. Et on sait le faire, ça. Hein. On, on sait le faire. Hein. Oui. C'est dans, dans notre mémoire, euh, nos années. Ouais. Quand, le quand faire. on était gamin, les parents euh, lançaient. Les eaux de, de, de vaisselle de, oui. avec les grains de concombre. Et ça poussait. Ça poussait de façon sauvage. Donc là, on peut essayer de trouver un petit coup oui. on va lancer un petit peu d'eau oui. et les laisser prendre. Et totalement. les laisser prendre parce qu'il ouais. manque. Euh, C'est un peu. Euh, oui, ça parce qu'ils sont mouillé, Et puis, mouillé. les personnes qui reviennent veulent faire autre chose, veulent, veulent mettre du béton pour avoir un petit coin de tennis. On pense plus à des choses du genre, parce on oui. a de l'espace. Mais quand on voit le jardin des autres, oui, on, on est envie d'en hein. avoir un. Oui, c'est vrai. c'est pour ça qu'il faut bien les motiver. Alors, vrai. le concours est ouvert jusqu'au... Euh, les inscriptions sont ouvertes euh, jusqu'à euh, la soir. fin du mois de mai. Et au fur et à mesure des inscriptions, on va visiter les jardins. Ça veut mmh. dire qu'on mmh. ne veut pas louper euh, le, le temps, la saison. Mmh pour vraiment euh, que les jardins soient en valeur. Donc, après, on fait un film, on essaie de délibérer. De, de, de Et euh, vraiment, je demande aux gens de s'inscrire, car ce n'est pas un concours marginal du tout, puisqu'aujourd'hui... Dans des le monde concours. entier, en fait, l'arbre. Alors, ouais. euh, ce concours euh, nécessite peut-être euh, des, des, des concurrents qui auraient déjà un jardin, des concurrents qui ont commencé à fleurir, oui. pas oui. quelqu'un qui va se lancer et Bon, il y a un concours, on va lancer on va planter fleur, c'est quelqu'un qui a déjà une maison. Mais tous les gens voilà, ont un jardin. Euh, qui tous les gens ont un jardin. Gens, des plantes, tous, tous les, les gens ont un jardin. Une, Exactement. Aujourd'hui, les gens ont un jardin, un, un, un espace. Et ils ont des, des bacs. Oui. Ils agrémentent très souvent. Vous avez un jardin en pot. Un pot Donc c'est un bien jardin qu'on peut mettre sur une terrasse aussi. Oui, c'est un jardin. Donc voilà, nous avons Alors, en euh... même temps la mère fille. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? C'est bon, mais Madame Fortuny, le temps passe vite. En bonne vrai. compagnie, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite Merci. En tout cas, merci encore d'être venu nous parler de ce concours oui. Il est encore ouvert. Les gens peuvent s'inscrire en oui. appelant chez vous au 06 90 33 09 07. Merci. Et euh, si vous êtes sur vous, bien sûr, parce que si ce n'est pas encore euh, Madame Les gens de bon fils, j'interpelle les gens de bon fils, les gens de Bois Sec, oui. les gens qui sont dans les cités au bourg de Goya, les alors euh, à la campagne aussi. Euh, nous avons une campagne qui est extraordinaire, un sous-bois mmh. merveilleux. La commune oh, bah, est tellement belle, la commune. Bien, voilà, ouais. On arrête, parce oui. que sinon, ils vont nous couper dessus. Merci, pas, merci. merci, Nous allons juste euh, vous laisser repartir. Merci. Et n'hésitez pas à revenir avec de belles photos, des oui. vidéos pour nous montrer. Oui, d'accord. Merci Raphaël, à merci, à merci, à merci, à merci à vous. Merci ce matin de m'avoir reçu pour oui. me permettre de parler de, de, de ces descriptions. Ce merci Merci à vous d'être resté, mais vous ne partez pas, ce n'est pas terminé. Je reviens avec un autre invité dans un petit moment.